Je suis sincèrement désolé. Euh, ça fait euh, la cinquième fois que je recrée un live. Là, c'est de ma faute parce que j'ai touché au petit, euh, j'ai touché au fil parce que j'agitais les mains quand je parlais, quand je répondais à la question de l'Ali, et évidemment, euh, ça a coupé le son et j'ai pas pu le remettre euh, en direct. Il a fallu que je recrée une cinquième fois le live. Alors, je redis bonsoir à tout le monde euh, pour la cinquième fois. C'est comme euh, si je revenais dans le passé à chaque fois. C'est très désagréable. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est ici ce soir, le 11 mai 2022, pour répondre à vos questions. Bonsoir à toi, Lali. Pour mettre de l'honnêteté et de l'authenticité euh, sur qui on est en tant qu'être humain, sur nos fonctionnements, sur nos choix. Euh, et je suis là pour euh, t'aider à rendre conscient les énergies qui t'animent et qui s'animent derrière ta question. Donc, en gros, tu me poses une question sur le chat. C'est un test euh, pour ce soir. Je vais voir si ça fonctionne bien en, en chat, si ça fonctionne bien lorsque la question est écrite. Et, euh, bah, lali, n'hésite pas à, à me redonner ta question, s'il te plaît. Euh, en attendant, bah, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui regarderont en différé le, euh, le, euh, bah, le streaming. Pose-toi. On est là pour peut-être une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, qui sait. Euh, prends de quoi boire, de quoi manger. Pose-toi confortablement sur ton lit ou dans ton canapé. Ou ailleurs, si tu préfères. Et surtout, fais attention à tes ressentis. Donc, C'est-à-dire, pendant tout le déroulé de, des questions-réponses, bon, garde un œil veille à... Garde un œil sur tes ressentis, garde un oeil sur quelles sont tes émotions, garde un oeil sur tes sensations physiques, sur tes pensées, sur ce que je vais dire, et surtout sur euh, qu'est-ce qui est touché en toi, qu'est-ce qui est contacté en toi, et une fois que c'est fait, une fois que tu as contacté ce que tu as contacté, alors euh, laisse de la place à ça. Euh, comme je disais, ce soir est un test, parce que normalement je fonctionne en visio, enfin je les gens, on peut entendre les gens d'habitude. Là, pour ce soir, je teste euh, de faire ça euh, juste en lisant les questions des gens par écrit. Pourquoi Parce que depuis que ma chaîne YouTube a été. Euh, je vais éviter d'agiter les mains parce que ça va encore couper le micro. Euh, <rire> euh, depuis que ma chaîne YouTube a été supprimée, euh, la vie me demande de, euh, de changer. Parce que rien ne dure. Je me suis aperçu, aperçu d'un truc hyper. Enfin, vraiment ouf. J'ai créé mon webinaire en mars euh, 2019 et ma chaîne YouTube a été supprimée en mars 2022, ce qui fait un, un cycle de trois ans. Trois ans de vie, c'était un beau bébé. Donc c'est assez marrant que ça me demande de changer de formule, que de changer de manière de faire, de changer de manière de me lier. À toi qui m'écoute, à vous qui m'écoutez. Euh, trois ans pile après la création. Comme quoi, tout passe, les bons moments comme les mauvais moments. Alors, Lali a une question, donc je la relis. Euh, C'est une question liée au choix. Elle me dit J'ai la sensation et le sentiment de faire le yo-yo avec mes choix importants, en lien avec l'anticipation de l'impact qu'il pourrait avoir sur moi et sur les autres. Quelle est ma vision Ok. Oui, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. T'as peur de, de, de te mettre en avant. Tu te boudes. Il y a une part de toi qui boude une autre part de toi. Comme si as, tu il tu, y avait quelque chose en toi qui n'aimait pas ce que tu peux voir de toi. Donc en fait, la, la, une partie de la clé pour toi, c'est que... le Comment je pourrais dire ça la matière est l'amour que tu te portes. Les situations que tu peux, hein, que tu peux, euh, que tu peux vivre, c'est de l'amour matérialisé. La forme de ton corps, et c'est là, là que ça avait coupé tout à l'heure, c'est de l'amour la, de, personnalisé. Comment vieillit ton corps C'est de l'amour euh, en barre, c'est de l'amour matériel. Et en fait, tout est amour, même tes choix. Euh, Là, je suis en train de toucher dans ta structure et d'énergie type, euh, j'ai peur de me faire emprisonner dans mes choix. Il y a quelque chose comme ça chez toi. Comme si tu, tu craignais de, une fois que tu actes un choix, une fois que tu expérimentes un, le, le, un, un choix, parce qu'on ne fait qu'expérimenter nos choix intérieurs. La matière, c'est un choix. Une situation qui t'arrive, c'est un choix de ta part. Ça représente, c'est la manifestation naturelle d'un choix. Et tu as peur que celui-ci t'enferme. Et donc, ce n'est pas une question de choix chez toi. La, la réelle question, c'est la, la notion de liberté. Pour toi, Lali. la Il y a une notion de liberté qui est hyper présente chez toi. Et euh, tu, tu souhaites être libre par-dessus tout sans oser être libre. Donc en fait c'est un peu du je t'aime moi non plus, c'est je veux euh, voyager, mais je, je veux voyager sans bouger de chez moi. Et donc euh, c'est pas trop possible. Euh, alors, du coup la ligne répond, j'ai laissé émerger il y a quelques temps que dans mon histoire perso, ça me ramène au choix que m'a demandé implicitement mon père de faire, sa de, de faire à sa place par rapport à sa séparation avec ma mère ouais donc on est vraiment sur une thématique de liberté chez toi c'est pas euh... euh... j'ai envie de dire c'est pas ta faute et en... pourquoi parce que tu perçois que c'est ta faute comme si tu étais la responsable de tout et que un choix parce que encore une fois ce n'est pas une histoire de choix c'est une histoire de liberté pour toi Lali tu crains de te faire enfermer si tu vas vers un choix si tu expérimentes un choix parce que du coup Faire un choix à l'intérieur, dire bah, j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer de garde-robe euh, ou que sais-je, ça va attirer à toi des opportunités. Tu vas plutôt voir des opportunités qui étaient déjà là mais que tu ne voyais pas parce que tu n'avais pas fait ce choix-là. Et du coup, euh, faire ce choix, c'est autoriser à rentrer dans, dans un cadre. Et tu ne peux pas ne pas aller dans un cadre, c'est pas possible. C'est pas possible que tu veuilles la liberté sans rentrer, sans intégrer cette énergie, euh, cette notion du cadre, cette dynamique du cadre. Euh, il y a la nécessité pour toi d'expérimenter que, comme tu le dis, faire un choix, c'est te limiter. La liberté est véritablement collée à la limitation, à se poser un cadre, à se poser une limite. Et tant que tu ne t'autorises pas à connecter le ressenti, te laisser envahir par le ressenti, de te sentir enfermé ou de te sentir limité, de te sentir emprisonné, alors tu ne peux pas goûter à la liberté. On vit dans un monde qui est... Euh, donc là, je renvoie un peu pour le groupe quand même. On vit dans un monde qui est... Euh, J'allais dire absurde. <rire> Effectivement, parce que ça, ça résonne absurde dans le groupe que le monde soit duel. Qu'on vive dans, qu dans un monde où on, pour expérimenter euh, la joie, euh, il faut accepter d'expérimenter aussi la tristesse. Pour, pour goûter le miel, il faut accepter de... de, de... Si, on ne fait, si on ne goûte que du miel, on, on ne connaît pas vraiment que c'est du miel parce qu'on n'a pas goûté son opposé, c'est-à-dire je sais pas l'acidité. Et donc, expérimente en conscience l'emprisonnement, la vie. La, Et donc, le groupe trouve ça absurde, en fait. Ce qu'il y, qu y a dans le groupe de ce soir, dans les euh, six personnes plus moins euh, ce soir plus les personnes qui vont, euh, qui vont arriver plus tard, c'est euh, cette notion, je trouve ça absurde, de que je doive me limiter, que je dois moi-même me contraindre à quelque chose si je veux euh, avoir son contraire. En gros, on veut le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, ou du crémier, si tu veux. C'est pareil. Euh, euh, en fait, on joue nos enfants capricieux. Hein. On joue très clairement nos enfants capricieux. On ne veut pas faire le chemin. Et au fond, je suis en train de toucher une, une espèce de peur qui euh, est vraiment persistante ou plutôt une résistance persistante qui est là, qui est lancinante, comme une petite musique flippante euh, qui serait là et qui changerait totalement l'aspect d'une scène. C'est comme, je ne sais pas, une, euh, tu vois une scène au cinéma, la musique fait tout. Et donc, quand tu vois une scène dans une vidéo, dans un film euh, ou euh, dans une série par exemple, en fait, la musique fait en sorte qu'on es, qu est immergé dans, un, dans, un, dans une espèce d'ambiance totalement euh, flippante ou totalement joyeuse. Et qu'une même scène, je ne sais pas, on prend l'exemple d'un père qui joue, euh, euh, qui joue avec sa fille dans un parc. Euh, S'il y a une musique douce et joyeuse, et ben, ça va faire très attendrissant. Mais si tu mets une musique un peu flippante, et ben, ça va être totalement, euh, ton regard sur la scène va totalement changer et ça ne va pas du tout être mignon il euh... y, y, y a une résistance de jouer le jeu de la matière une, une résistance à jouer le jeu de euh, j'accepte que pour mon objectif je vais devoir faire quelque chose que, qui ne me plaît pas forcément et en fait c'est comme ça qu'on fonctionne on fonctionne au bâton et à la carotte ça fait partie d'un des grands mécanismes de l'humain pourquoi parce qu'on est dans un monde duel ombre lumière, bien, mal, vrai, faux, euh, plan noir, quoi. Euh, et effectivement, tu ne peux pas tout intégrer. Parce que lorsque tu dis, l'Ali, qu'il y, y a un refus de rejeter une part de toi, c'est parce que toi, tu veux intégrer l'absolu, tu veux intégrer l'infini dans la matière, qui est relative. Hein. Pour, euh, pour juste signaler ça, hein, c'est la matière est relative. Euh, si tu veux, j'ai un jeu pour toi. Ou oh, c'est un jeu pour tout le monde. Hein. Mais en gros, c'est essayer de remplir... Euh, tu, tu vas essayer de... Tu prends une bassine d'un litre d'eau ou un seau d'un litre ou une bouteille d'un litre et tu essayes de faire rentrer ces euh, un litre dans un verre de 25 centilitres. Et tu persistes. Parce que Il va vraiment falloir que tu intègres dans tout ton corps, dans toutes tes cellules, dans tout que ton mental aussi soit immergé dans cette compréhension que euh, tu ne peux pas faire rentrer l'absolu dans la matière. Tu ne peux pas faire rentrer tes idées démesurées dans la matière, tes espoirs démesurés parce qu'il y a un espoir démesuré hein, chez toi. Il y a un espoir qui est réellement, réellement, réellement mais démesuré. Il y a... Tu... Tu veux... Il y a une partie de ta structure qui souhaite rassembler... Euh, deux opposés qui s'opposeront toujours parce que c'est comme ça que le monde fonctionne le monde fonctionne en duel et toi tu dis, tu dis en, en gros tu dis fuck et tu dis non le monde n'est pas duel et je vais te prouver que le monde n'est pas duel et tu persistes dans cette voie donc en fait peut-être accepte d'avoir tort peut-être accepte de, que ce monde est duel et qu'il y a les nécessités que tu acceptes le monde tel qu'il est et que et il y a des parts de toi, comme tu le dis, que tu rejettes, et que c'est comme ça. Tu peux pas aller contre une force. Tu peux pas. C'est comme si tu essayais de contrôler la gravité terrestre ou la rotation de la Terre ou la vitesse de la rotation de la Terre, et que tu essayes de toutes tes forces d'essayer de d'annuler de, de, de, de, la rotation de la Terre. Donc en fait, c'est juste tu une perte monumentale d'énergie. Donc peut-être arrête de te forcer. Accepte de t'effondrer. Il, il y a une nécessité que tu vois l'ineptie du truc. De cette croyance que tu peux euh, rassembler des contraires. Essaye de rassembler un, un militant FN et euh, un noir, hein tu n'as pas pouvoir. L'idéologie est trop forte. Et donc, c'est l'acceptation d'être séparé. Et avec ça, vient euh, le sujet, euh, en tout cas évident pour moi, de bah, tu es un individu à part entière, tu es un corps à part entière, tu es, tu es, tu, ton corps te crie depuis ta naissance, tu es limité. Donc, en fait, accepte de te limiter. Voilà la clé de, la clé de résolution pour toi. Voilà ce qu'il y a à mettre au conscient. Euh, et avec ça, je pense que j'ai fait à peu près le tour de euh, ta question au niveau individuel. Euh, comme je le disais, dans le groupe, euh, ça résonne absurde de se limiter. Oui, donc en fait, pour le groupe, nos objectifs sont OK. Le fait de vouloir d'avoir des idées démesurées est totalement OK. Il y a cependant la nécessité de faire rentrer ça euh, dans la matière, c'est-à-dire dans la temporalité. Parce que la temporalité et la matière, c'est strictement la même chose, hein, les amis. L la matière, c'est une limitation. Le temps est une limitation factice, illusoire à un certain niveau, évidemment, mais une limitation quand même. Donc en fait, tu as un objectif, c'est parfait, découpe-le en plein de petites tâches. Accepte de te limiter, de faire quelque chose euh, qui te fasse te sentir bien, mais de manière limitée. Derrière, il y a une notion de patriarcat qui est assez énorme. C'est-à-dire qu'on on a du mal avec la notion de, de loi. Parce que dans l'inconscient humain, euh, bah, papa c'est celui qui fait la loi à la maison. Maman ne fait que suivre. En tout cas, de manière ancestrale. Maintenant, c'est en train de plus en plus de changer. Et on, Justement, au niveau individuel, on intègre, bah, par exemple, Lali, toi, tu es une femme, et ben, euh, qu'en tant que femme, tu peux faire la loi. Et donc, un, intégrer cette notion de patriarcat, cest de dire que quand je fais la loi, à partir d'un ressenti, je décrète une règle dans ma vie que je ne veux plus, euh, je ne sais pas, euh, je veux... Euh, je veux devenir polygame, <rire> tu vois, ça pourrait être ça, ou je ne veux plus manger euh, euh, de viande, peu importe. Et eh ben, il se peut que tu te gourdes Il y a 50% de... En fait, alors c'est même pas 50%, j'ai même pas envie de parler en pourcentage, mais en gros, ton choix est à la fois bon et mauvais. Et tu pourras jamais euh, contredire cette, euh, cette phrase cette information. Pourquoi Parce que tu prends toutes les décisions euh, que tu as déjà faites dans ta vie jusqu'à présent, donc on va dire les dix prochaines, les dix dernières années de décision euh, ont créé la vie que tu vis là, maintenant, tout de suite. Et euh, il y a bien des choses dans ta vie qui ne te plaisent plus. Pourtant, ces mêmes choses qui ne te plaisent plus sont basées sur ces dix choix. Qui t'allait Qui était cohérent avec toi lorsque tu les as, euh, lorsque tu les as construits et donc, c'est pour ça qu'on évolue. L'évolution, c'est le changement. Le changement, c'est dire que j'avais tort et que, bah, what else Et donc, il s'agit vraiment, donc là, je parle vraiment pour le groupe, hein, de... Euh, acceptons d'avoir tort. Acceptons d'avoir tort. Posons des lois pour nous, pour nos vies, pour nos émotions, pour notre bien-être. Acceptons de structurer, de cadrer, parce que on ne peut pas vivre en dehors de la société. On ne peut pas. L'être humain existe pour vivre en groupe. Donc acceptons. Acceptons. Je fais une parenthèse. Hein. Euh, les questions se posent en, en, en chat. Hein. Donc n'hésitez pas, comme Lali, à poser une question je les lirai au fur et à mesure. Donc. Euh... Donc, si tu as une question, n'hésite pas, parce que c'est comme ça qu'on construit la soirée ensemble. C'est aussi ça, s'intégrer dans le groupe. C'est accepter que, bah, moi, en tant que, en tant, en tant que moi, bah, je peux pas euh, poser une question à ta place. Parce qu'on joue le jeu de tu poses une question et j'y réponds. Euh, et comme, j'ai à cœur, et ça fait trois ans, et je pense que les personnes qui sont là depuis longtemps, comme Lali, Maïlis, euh, etc., etc., et, sans vous, moi, je ne peux pas faire ce live, en fait. C'est une co-création. Le livre que je suis en train d'écrire sur, euh, sur Cartographie de l'inconscient prend comme base le, le, toutes les questions qui ont été posées depuis mars 2019. Et donc, un, ce n'est pas mon livre. C'est notre livre, mes amis. C'est notre livre. D'ailleurs, euh, si vous êtes intéressé pour recevoir des chapitres en avant-première, euh, avant sa sortie, parce que bon, Peut-être qu'il mettra euh, un an, deux ans, trois ans à sortir, je ne sais pas. Ça va dépendre de euh, la motivation que je me mets. Euh... Et vous aurez des, des, des chapitres en avant-première, en tout cas, sur euh, du coup mon site internet. N'hésitez pas à vous inscrire au, euh, au mail qui s'appelle « Au cœur de l'humain euh, ». Donc, j'envoie des mails à peu près une fois par semaine. Ça peut être de grand max, donc je ne vais, euh, vais pas te spammer, t'inquiète pas. Et de temps en temps, j'envoie en, en avant-première euh, un chapitre ou un bout d'un chapitre euh, du livre qui va sortir d'ici mmh. un an, deux ans, trois ans. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre question En attendant, euh, bah, je vais continuer à mouliner. Parce que du coup, euh, la question de Lali, et merci pour ta question Lali, c'est euh, toujours hyper courageux de, de poser sa question en direct. Euh, en attendant, bah, je vais meubler un peu. Parce que euh, la question de la ligne me branchait sur la, la notion de patriarcat, qui est extrêmement importante, c'est qu'en euh, tant que femme, parce qu on est euh, dans un monde misogyne, ça c'est une base, on est dans un monde patriarcal, c'est aussi une grosse base. Et donc, petit à petit, avec le mouvement MeToo, avec tout, tout, tout, tout, tout, tout, même ce que l'on vit au cœur euh, du quotidien, on est dans un, dans un mouvement de réunification entre la polarité euh, yin et yang, masculine, féminine, euh, ombre, lumière. Euh, je vous laisse deviner laquelle et quoi. est quoi. Est-ce que le yin, c'est masculin ou féminin Moi, je sais pas. Euh, comment intégrer le patriarcat Parce que, en gros, pour les hommes, rejeter la féminité, c'est sympa. Ou vouloir la dominer, la dominer bon, ça fait peut-être 10 000 ans qu'on fait ça. Il faudra peut-être penser à faire autre chose. Euh, euh, au fond, pourquoi on fait ça Parce qu'en en fait, on a une dent contre les femmes. Il y a quelque chose de, de vraiment euh, hyper euh, ancré dans les gènes. Ouais, ça va jusque-là, visiblement. Hyper ancré dans les gènes de, de, de, de. Un truc très hargneux, en fait. Et euh, c'est vraiment hyper. Euh, non, c'est. J'ai la harne contre les femmes. Et donc, il y a un truc comme ça dans. Il dans, dans, y a ce genre d'énergie dans, dans, dans l'inconscient collectif masculin. Et le truc, c'est qu'en tant que femme, intégrer la polarité masculine intégrer son masculin ça veut dire accepter de faire quelque chose et que ce soit totalement con mais de le faire quand même, c'est le propre du masculin c'est le propre de l'homme euh, intégrer, intégrer son masculin ça veut dire accepter de faire la loi, ça veut dire imposer des choses même si ces choses sont connes, parce que tu ne peux pas savoir si quelque chose va être véritablement con tant que tu n'as pas euh, vécu les conséquences de ton choix, vécu les conséquences de cette loi euh, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour, euh, pour le groupe alors parenthèse dans la parenthèse lorsque je parle euh, je semble parler dans le vide je ne parle pas dans le vide je m'adresse à un niveau de conscience que je, euh, que je perçois comme étant du silence donc en fait c'est le silence et je rentre dans une sorte de monologue avec le silence donc c'est une part de moi qui est tellement hors de l'humain que c'est du pur silence, c'est du, du non-manifesté. C'est vraiment un pur silence. Et euh, c'est dedans que je vais, euh, on va dire, piocher toutes les informations que je, peux, euh, que je peux vous transmettre, tous les messages, toutes les guidances euh, que je peux vous transmettre et me transmettre simultanément, parce que euh, je ne peux pas exprimer une information si ça ne me concerne pas, parce que ça rentre bien dans mes filtres. Et c'est là toute la, toute la magie de la chose. Et c'est ça aussi que j'essaye je, d'apprendre aux gens qui sont dans ma formation euh, communiquer avec la structure inconsciente, c'est que pour euh, connecter des informations, comme je peux le faire et comme plein d'autres personnes peuvent, peuvent le faire, il va falloir accepter notre individualité. Et donc la manière dont on connecte de manière unique nos informations, dont on vient la colorer. Parce qu'à la, la base, une information, ce n'est pas du mental, c'est une énergie. Alors, parenthèse fermée. Question de Pascal. Bonsoir, toi, Pascal. Relation mère-fils. Pourquoi je ne vois pas la souffrance que j'inflige à mon fils en le mettant, en me mêlant de ses affaires pour son bien soi-disant? Parce que tu as peur d'être seul. Alors. Euh, tu as peur d'être seul, et c'est ça qui te, euh, qui te met. Euh, dans un inconfort total, un inconfort tel, euh, en fait, ton rapport à toi est... OK. Parce que comme Pascal vient aussi à la, à la formation, je connais un peu le passif. Euh, et ça résonne bien avec ma problématique du moment. Donc, je disais. Tu disais quoi déjà Ah oui, voilà. Donc, en fait, euh, tu vas... OK. tu es sur un, méca un mécanisme de vampirisme. Euh, ça veut pas dire que tu es un vampire énergétique Ce n'est pas ça que je dis on a tous des mécaniques, une des, des, on va dire des, des connexions énergétiques pour pomper des énergies dans tous les sens, parce qu'on se nourrit de la matière, donc on se nourrit aussi des situations extérieures, et donc on se nourrit aussi euh, des relations. Sauf que, on peut, aussi, on peut aussi se nourrir des gens directement. Et c'est là où on rentre dans une relation toxique. Pourquoi est-ce que tu poses de la toxicité l'autre, c'est parce que tu as besoin de son énergie, tu as besoin d'un pilier extérieur pour te sentir euh, exister dans ce monde. Et c'est là où il va falloir euh, renverser la vapeur concernant le fait d'être perché. Et donc, tu vas vampiriser un autre être humain, et là, dans, dans mes paroles et dans le regard que je porte euh, sur euh, ta problématique sous-jacente, euh, Pascal, il n'y a aucune notion de jugement. Vraiment, il y a « je m'en fous ». En fait, pour moi c'est une pure découverte que d'explorer de, que le système des autres donc ton système là comme je l'ai fait pour la vie, parce que ça me permet de visiter mon système et on est tous là pour se découvrir ensemble donc ce que je dis pour toi je le dis pour moi je le dis pour tout le monde euh, donc tu vampirises l'autre il y a une notion de vampirisme parce que ça vient contrebalancer le fait que tu sois perché et que tu refuses de rentrer dans ton humanité à toi c'est-à-dire, ton humanité, ça veut dire tes ressentis, ton positionnement, tes choix, etc. etc. Tout ce qui fait euh, qu'on qu se sente humain. Tout ce, que fait, tout ce qui fait qu'on se sente individuel. Tout ce qui fait qu'on se sent unique. Parce qu'on est bien là pour, euh, pour exprimer et pour euh, surtout expérimenter et vivre notre, euh, notre, euh, notre individualité. Donc, pour contrebalancer le fait que tu sois perché, et donc, être péché ça veut dire de refuser, refuser de rentrer dans l'humain, refuser le jeu de l'humain, ce jeu de scène, cette pièce de théâtre de plus de 8 milliards d'êtres humains, eh bien, toi, tu viens vampiriser l'autre. C'est-à-dire que, là, je suis en train de toucher chez toi euh, une crainte. Alors, c'est quoi ça Je suis en train de toucher une énergie euh, dans, dans, dans ta structure. Je suis très kinesthésique au niveau des énergies, je perçois les énergies à l'extérieur de mon corps. Donc, ça me Permet donc, je voilà je touche une énergie et je, le silence me fait une traduction de cette énergie. Euh, C'est quoi cette énergie du coup Tu as une peur de lâcher la main. En fait, tu poses sur ton fils l'image du père que tu n'as pas eue. Donc, du coup, on en revient à ce que je disais au niveau euh, pour le groupe de tout à l'heure. Euh, J'étais un peu en avance par rapport à ta question. C'était que bah, euh, papa, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur. Et donc, c'est l'image de la famille que ta structure a peur de, à, que, que, que as peur de, de, de casser. Il te faut l'image d'un père, il te faut l'image d'un parent, d'une structure. Il te faut l'image de papa qui vient, te, qui vient te rassurer, qui vient te, te, te, te, te tenir la main. Et donc, pourquoi tu projettes ça sur ton fils Parce que bah, ton fils, c'est un homme. Et donc, il y a une sorte de... Ouais, c'est ça. Euh, ça. Ça m'envoie vraiment au côté, j'ai peur que mon fils devienne un homme. Et donc qui deviennent comme papa. Donc en même temps, tu demandes d'avoir un homme, donc tu le vampirises, Et d'accord, tu le vampirises parce que pour toi, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les épaules, tu n'es pas en capacité de de comment je pourrais dire de structurer ta vie. Et se structurer, ça veut dire euh, poser des choix de manière forte pour soi. Donc c'est-à-dire, c'est poser un faire un choix. Prendre une décision, c'est créer un chemin, c'est créer un sillon. Dans ce sillon, tu vas mettre de l'eau, tu vas mettre de l'énergie. Et c'est que devient le sillon, que devient le choix que j'ai tracé lorsque je vis les conséquences de mes choix dans la matière. Et donc ça renvoie vraiment à la vidéo de, de cet après-midi que j'ai faite sur le choix. Donc c'est assez marrant là, de voir qu'aujourd'hui on est vraiment sur une thématique de choix. Alors tu penses ne pas être capable en fait c'est l'image de toi qui a été totalement détruite parce que euh, c'est comme si tu étais une merde en gros tu te vois comme étant une merde tu te vois comme étant euh, totalement incapable de faire les choses, tu te vois comme étant totalement incapable de construire quelque chose de tes propres mains de construire quelque chose de matériel de, de, de construire une relation et donc Ok, ce que je suis en train de toucher comme énergie dans ta structure, c'est que euh, tu as une revanche à donner. Tu as une revanche à prendre sur l'homme. Sur euh, l'homme, euh, pas sur l'humain, sur l'homme, sur le papa, euh, que tu projettes sur ton fils. Pourquoi Parce que tu as envie qu'on t'entende. Tu as envie que euh, tu as besoin d'être validé par l'extérieur, par un homme. Euh, et pour ça, il te faut avoir un homme près de toi. Euh, donc, tu ne lâches pas. Et c'est bien là où il va falloir euh, expérimenter cette notion de vide. Ouais, la clé, elle est plutôt là chez toi, hein, Pascal. Le vide en toi. Le vide que tu ressens lorsque il n'y a plus de repères autour de toi. Parce que c'est bien beau de dire que tu es dans la spiritualité, c'est bien beau de dire que euh, tu perçois le « tout est un » ou le « silence » ou « t'appelles ça comme tu veux » ou que tu euh, t'expérimentes de manière intime « Dieu ». Peu importe euh, tes mots, euh, expérimenter Dieu, c'est expérimenter l'humain. Expérimenter la conscience, c'est expérimenter l'humain. Euh, en tant qu'être humain, on n'est pas là pour être le témoin de Dieu. On n'est pas là pour être le témoin de la conscience, de cette pure conscience qui y a. On est là en tant que conscience pour témoigner de l'humain. Et c'est toute la différence entre quelqu'un de perché et quelqu'un qui n'est pas perché. Parce que quelqu'un de perché, il accepte son humanité telle qu'elle. Pour moi, la spiritualité, c'est poser un regard spirituel sur la matière. Et pas essayer de se barrer de l'humain, se barrer dans, euh, de la matière pour aller connecter la spiritualité. Parce que qu'on dit ça pour. Vaut... C'est une citation que tout le monde connaît maintenant, c'est une tarte à la crème. Euh, on, nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus jouer à l'humain. Et bien, assumons d'avoir fait ce choix de jouer à l'humain. Assume, Pascal, de voir que tu es aussi violente que ton père et ta mère. Assume de voir qu'il y a cette violence en toi. Pas violence contre les autres. Chez toi, il y a un truc familial, hein. Et une, la violence, c'est une énergie familiale. C'est-à-dire qu'il y a tellement un mal-être par rapport à soi qu'on est obligé de, se, de, de prendre une pierre de son mal-être et de te balancer à la gueule des autres. C'est euh, un sport dans ta famille. Et chaque famille a, ses sports, a son sport préféré. Donc Chaque famille a, ses, euh, a sa manière de faire, a sa manière de gérer les émotions et à sa manière de gérer le fait qu'on se, qu se sente quand même plus ou moins mal, donc selon les individus, euh, dans le corps d'un être humain. Euh, pourquoi Parce que, voilà, c'est intéressant ce que je suis en train de toucher avec ta question, Pascal. Hein. Parce que du coup, ce que je suis en train de toucher dans ta structure comme information, c'est le côté, euh, j'ai été séparé, en tout cas, conscience, euh, c'est... La, la conscience est fictivement coupée en deux. Et le deuxième bout de conscience, c'est dit, mais qui suis-je Et c'est ce qui suis-je qui a créé l'être humain. C'est ce qui suis-je qui a fait, mais qui suis-je Et qui a construit euh, plein de niveaux dimensionnels, donc plein de corps différents qu'on nomme astral, mental, causal, bouddhique, bref, etc. etc. ça, on s'en fout, on ne va pas dans les détails. Euh... Je perds le fil parce que j'entends et qu'il va falloir que je fasse une conférence sur ce thème. Euh, ok, il faudra que je note. Du coup. Euh... Et donc, ce qui suit, j'étais là pour le découvrir dans la matière donc j'en reviens à ta famille puisque ça c'est la priorité là j'étais en train de faire une petite digression euh, dans ta famille il y a la violence et donc comme tu fais partie de la famille de ta famille, logique tu es un membre de ta famille euh, tu es la fille de ton père, la fille de ta mère euh, la cousine de ton cousin euh, la mère de ton fils tu poses euh, la, la loyauté vis-à-vis -vis de ta famille parce qu'il te faut respecter le cadre moral, le cadre juridique, ouais j'ose le mot le cadre juridique de ta famille et pour ça en tant que femme, tu ne peux pas aller plus loin que euh, ouais il y a de la violence hein, on est d'accord alors violence ouais là, vraiment ça, il y a une sorte de d'arrêt sur image sur cette violence qui m'a demandé de faire va goûter la violence en toi Pascal va goûter la violence. Ne fuyez pas cette violence. Parce que derrière cette violence, il y a de la détresse. Derrière cette violence, il y a ce côté, mais je ne comprends pas ce que je fous sur Terre. Quel est mon but Et ça, ça vient, ça vient résonner plus dans le groupe. Quel est mon foutu but sur Terre C'est quoi cette bine, c'est quoi cette pièce de théâtre pourrie qu'on m'a mis entre les mains Et donc là, il est question de motivation profonde. De trouver une réelle motivation à ton existence. Les informations qui sont là quand je dis ça, c'est que, en fait, le monde matériel n'a pas de but, n'a pas d'objectif. À la base, on est, on est des animaux. Hein. On est des animaux qui avons mis un sens sur ce que l'on vit en tant qu'animal. Sur le non-sens de la vie. Ou alors, on, on est en train de migrer du statut animal au statut d'humain, parce qu'on n'est pas encore des humains, pas totalement. On rentre dans l'ère de l'humanité, actuellement. Les, les, ce sont les prémices. Et... Euh, Trouve un sens à ta vie, Pascal. Un sens autre que je suis un être spirituel. Parce que tu n'es pas qu'un être spirituel. Je ne suis pas qu'un être spirituel. Je suis aussi humain. Je suis un humain qui est là pour s'expérimenter, pour s'explorer. Et donc, chez toi, il y a une notion de séparation qui est vachement, euh, vachement prononcée. Tu essayes de ne jamais te séparer de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, et du coup, tu en viens à, à rigidifier ta vie comme si tu, bah, tu baissais la température, donc l'eau se, euh, se transforme en glace. Et comme tu as peur d'aller contacter cette violence en toi, qui n'est pas forcément tournée contre quelqu'un, mais parce que pour aller voir que tu es en détresse, il va falloir euh, accepter de traverser le nuage de la violence. Cette violence liée à ton existence. Parce que derrière, il y a une petite fille qui se demande « Qu'est-ce qu'elle fout là ?» Et derrière, il y a cette puissance qui est là. Et tant que tu n'acceptes pas de te regarder, de t'expérimenter, d'expérimenter cette violence, d'expérimenter cette détresse, d'expérimenter ce refus d'aller vers cette violence et cette détresse, et en fait de te visiter, tu ne pourras pas aller contacter ce côté hyper fluide, euh, parce que tu es capable de poser une autorité, Pascal. Et donc au bout d'un moment, il va falloir bien expérimenter ça, d'une manière ou d'une autre. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir, toi, bah, arrêter de te mêler des affaires de ton fils, parce que ce n'est pas tes affaires, comme tu le sais. Mais il y a quelque chose d'irrépressible en toi qui ne peut pas s'empêcher. Et pourquoi Parce que tu as été moulé dans, dans tu, as été, tu as été, formaté dans le moule de je dois m'occuper des autres. En tant que femme, je suis validée lorsque, euh, ben lorsque je m'occupe des autres. Mon existence est validée lorsque je ne m'occupe pas de moi. Et dès que je m'occupe de moi, je suis une sale égoïste. Je ne suis pas une bonne mère. Qui es-tu sans ton enfant, Pascal Si ton enfant n'existait pas, qui es-tu Qui serais-tu s'il n'était pas là Qu'est-ce que tu ferais Quels seraient tes choix Quelle serait ta vie sans ton, euh, sans ton enfant, sans ton fils cette tendance à vouloir se mêler de ses affaires, parce que tu n'as pas d'affaires à t'occuper chez toi. Et les affaires, c'est pas dans la spiritualité que tu vas aller pouvoir les trouver, c'est pas dans cet arrière-plan, dans cette conscience, dans les énergies que tu vas pouvoir les trouver, Quoique. En fait, tu peux très bien aller voir du côté des énergies, mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu veux en fait dans ta vie quotidienne C'est tout. C'est ok d'avoir des perceptions énergétiques, de percevoir euh, le divin ou qui que ce soit mais l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu construis de concret par rapport à ça dans ta vie À quoi ça te sert concrètement dans ta vie Si ça te sert à te cacher, si ça te sert, si la spiritualité te sert à te cacher, à ne jamais rien euh, explorer de toi, à ne jamais rien transformer dans ta vie, abandonne tout de suite. On est là pour créer. On est dans un... En plus, on est dans un cycle... Où on, dans lequel on passe d'une notion de survie à une notion de création, où la pierre angulaire change de programme, où la source n'est plus la survie, essayer de survivre dans ce monde, parce qu'on a, on a on, grâce à c'est plus de 10 000 ans de, de, de, de, je sais pas, ça fait des millions d'années que, que l'être humain existe, mais euh, ça fait des millions d'années qu'on se tape la pierre de la survie. Et donc là, on est en train doucement d'intégrer la survie, ça pique un peu hein, dans le cycle dans lequel on est, pour commencer à dire, ou plutôt à, à connecter l'énergie de « je ne fais plus, je ne crée plus ma vie pour répondre à, à, à, à cette énergie de la survie, mais je réponds à une énergie de création et je fais des choses pour moi, pour mon bien-être, pour mon plaisir, pour mon épanouissement personnel. » Alors là, Pascal me répond, j'ai le sentiment de l'abandonner si je ne m'occupe plus de lui. Et il me dit, lâche-moi. En plus, il te le dit consciemment, c'est vraiment que tu que t'accroches tu comme une moule à son rocher. C'est euh, intéressant. Tu l'abandonnes pas, tu le laisses libre. Donc, il y a, y a vachement une, une thématique de liberté parce qu'il y avait la même avec l'Ali tout à l'heure. C'est que, bah, <rire> expérimenter la liberté te fait peur. L'humain, c'est la liberté. On a créé un cadre... La matière, c'est déjà une notion de liberté. Euh, la société et les règles de société, les règles juridiques, les lois, euh, les règles économiques sont basées sur cette énergie de liberté. Il va falloir intégrer ça d'une manière ou d'une autre. Et donc, la société nous donne un cadre pour exprimer qui l'on est de manière sécure pour tout le monde. Par exemple, il y a cette énergie de violence en toi. Euh, accepte de l'exprimer dans le cadre de la société. Tu pourrais euh, aller à l'armée, tu pourrais euh, euh, y, aller dans des endroits où c'est autorisé de tout casser, et c'est payant, en fait, tu payes, et euh, pour avoir une batte de baseball, pour avoir des, ob des vieux objets à casser. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un a, euh, si quelqu a le, le, le nom de ce genre d'endroit, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Euh, Je n'ai jamais fait, mais ce serait marrant de le faire. Donc voilà, en fait, c'est euh, le sentiment de l'abandonner tu ne veux pas ressentir l'abandon en toi c'est plus le silence me, me met plus ce, cet angle de vue sur ton système c'est cette sensation d'abandon tu deviens euh, tu deviens une mère surprotectrice parce que tu as peur de te sentir seul. Parce que tu, tu ne souhaites pas. Euh, parce que tu ne souhaites pas ressentir cet abandon que toi, tu as ressenti. Et en gros. Tu... Ok, on va, plutôt aller, on va plutôt aller par là. Si je reformule un peu ce que je viens de dire, c'est que tu, tu perpétues cette notion de contrôle qu'il y a dans ta famille. Ou on contrôle euh, ce que font les enfants, on contrôle ce que font les plus jeunes, on les enferme. Et en voulant trop bien faire, en fait, tu reproduis le schéma. Et donc, euh, bah, va goûter l'abandon en toi. Va goûter ce vide en toi. Va goûter. Cette, va goûter cette, accepte de goûter cette solitude en toi. L'autonomie, elle est là derrière. L'autonomie est là derrière. Alors, euh, vraiment, bah oui, il te le demande, qui es-tu pour ne pas accéder à son besoin Qui es-tu pour lui dire, de manière implicite, parce que tu lui lâches pas la main, non, tu n'as pas ce besoin-là, ou ta gueule, ou... ou quoi que ce soit d'autre. Et fais-toi ce cadeau, Pascal, fais-toi ce cadeau, eh ben, de te rendre libre, en le rendant libre. D'avoir tes propres projets, parce que tu, tu, le, tu lui laisses pardon, avoir ses propres projets. Et donc, chez toi, il y a vraiment cette notion d'aller voir le spectre de ta famille, d'aller visiter en quoi tu es un membre de ta famille, en quoi les énergies familiales que tu as perçues chez ton père, chez ta mère, sont aussi présentes en toi. Et à partir de là, tu deviendras adulte. À partir de là, ta structure, elle va connecter l'adulte. Voilà ce que je peux dire par rapport à toi. Passe une bonne soirée. Euh, bonsoir à Vam. Bonsoir à toi, Vam. Pierrette, Ophélie. Donc, Pierrette, pour euh, ce soir, on va tester. Euh, bah, si tu as une question, n'hésite pas à l'écrire sur le chat, comme l'a fait Luana, Pascal et Lali. J'y répondrai avec plaisir. Alors, question de Luana. Pourquoi j'ai tellement du mal à agir, à entreprendre en ce moment Je reconnais bien ce que j'ai déjà entrepris, mais je me sens tellement loin de cette partie de moi. Je reçois des intuitions qui m'invitent à l'action, mais très souvent, je redoute, je les bloque. Il y a des moments où j'ai l'impression de tourner en rond, côté pro et perso. Merci pour ta question Luana. Alors, je vais aller me sur ta structure et voir ce que ça dit. Ouais. Comment passer de la fragile à la forte De l'apparente fragilité à la réelle force derrière. Il y a quelque chose d'hyper... Euh, qui semble hyper fragile chez toi et tu t as, as l'habitude de te percevoir comme étant fragile, comme étant, comme ayant besoin des autres. Et il y a une force en toi, ce côté justement, ces intuitions qui te disent, qui te montrent, mais en fait, tu n'es pas aussi fragile que tu le penses. Tu es capable de supporter le poids de tes propres choix, parce qu'on est vraiment là pour ça. Tu es capable de supporter les conséquences de tes propres choix. Tu es capable de les assumer en face des autres. Tu es capable de protéger tes choix en les nourrissant jour après jour. La croyance derrière, c'est que il te faut, comme si tu devais changer du tout au tout. C'est comme si ben, tu avais décidé de creuser une montagne. Jusque-là, tu as le droit, parce que tous les choix sont permis. On est libre de faire n'importe quel choix. Et que tu avais la croyance... Euh, d'être obligé de créer un chemin en moins de dix jours dans la montagne. Et donc forcément, euh, tu trouves ça irréalisable. Et c'est ça que je suis en train de toucher en toi. Il y a quelque chose qui te murmure à l'oreille que je ne peux pas y arriver. Et donc tu restes comme dans un. dans une bulle de verre. C'est ça que ça me, ça me fait vraiment penser à ça. Tu restes dans une sorte de, de bulle de verre qui euh, est plus adaptée à toi. Et, et lorsque je vais, lorsque j'ai visité ce, euh, lorsque je vais toucher cette, cette partie de toi, de cette partie de ta structure, il y a la notion de jouissance qui me vient, la notion de plaisir. Fais-toi plaisir. La vie n'est pas un sacerdoce. Tu n'es pas là, tu pas Jésus sur son chemin de croix. Son, son message, ce n'était pas euh, flagellez-vous, hein. c'était aimez-vous les uns les autres. Ce, cette notion d'entrepreneuriat chez toi, Luana, provient de cette notion de plaisir et de jouissance. Alors, ça veut dire que accepter que ton corps connecte naturellement du plaisir, des plaisirs, de la jouissance, euh, c'est reconnecter à cette notion de faire pour le plaisir. Tu n'es pas là pour faire, pour avoir des résultats. Tu n'es pas là pour faire, pour prouver à ta famille, pour prouver euh, à ton père que tu sais bien faire, à prouver à ta famille entière que tu es capable de, tu es là pour ton propre plaisir. Que ce soit professionnellement, que ce soit dans tes relations, que ce soit côté perso, peu importe, tu es là pour te faire plaisir ni plus ni moins. Pourquoi Parce que un choix est une évidence. Euh, tous et toutes, autant que nous sommes, nous avons des évidences, ce qu'on appelle l'intuition, ce qu'on appelle des connexions, ce qu'on appelle les guidances, bref, peu importe. Et euh, comment je pourrais dire ça le, le, le propre de ces évidences, le, prof, le propre de ces guidances, de ces intuitions, c'est d'être évident. Euh, entre le moment où c'est évident où tu as cette intuition, et entre le moment où tu vas passer à l'action, tu vas vivre une période de transformation. Et cette période de transformation chez toi, euh, il est véritablement nécessaire que tu euh, rendes conscient que tu acceptes d'expérimenter de, la notion de plaisir en toi. Parce que tu retiens quelque chose. Tu retiens cette énergie de plaisir, pardon. Tu retiens cette énergie de plaisir euh, à un certain niveau dans ton corps, donc c'est plus ventre et bas-ventre, et tu refuses qu'elle remonte au niveau du cœur et plus haut parce que c'est pour ça que tu essayes alors il y a un côté analyse il y a un côté il y a un côté chez toi perché dans le sens où tu vas t'extirper de, de, de, de ta condition humaine pour aller, euh, pour aller voir les différents potentiels pour aller voir quelle est la meilleure décision pour aller voir euh, pour aller voir ce qui se passe et si tu osais vivre tes pensées en action, voilà ce qui me vient pour toi. De vivre les pensées, les connexions, les intuitions à travers tes actions. À travers une toute petite action, un petit pas par jour. Donc, par rapport à, ton, à ta problématique d'entrepreneuriat, d'entreprendre, que ce soit professionnellement ou personnellement, il s'agit, euh, donc il y a deux choses je crois la notion de plaisir euh, la, alors, la notion de plaisir elle est vraiment centrale accepter d'avoir du plaisir, de ressentir du plaisir dans ton corps, il n'y a que le corps qui peut ressentir le plaisir tu demandes au mental ce que c'est le plaisir, lui il va te sortir une définition le, le corps seul sait connecter du plaisir et une des clés pour toi une des clés pour euh, agir, c'est agir non pas par devoir, mais par plaisir. De passer du devoir familial, du devoir, donc en fait, tu es encore, je dis encore parce que ça résonne sur, sur le taux du groupe, sur l'énergie du groupe de ce soir, c'est de passer de, je fais ça pour le patriarcal, je fais ça pour plaire à la famille, et de, je te connais, donc je sais que tu es en train, je, et je sais que tu vas réussir pour aller vers du plaisir. Je le fais par plaisir. Et pour ça, il y a l'acceptation de décevoir l'autre. Tu vas forcément, t'as peur de décevoir le symbole du regard familial. Ouais, il y a de ça. Hein. T'as peur de décevoir la, la, la famille. T'as peur de décevoir euh, l'autorité familiale. Et donc c'est une énergie typique adolescente. Hein. C'est L'adolescence, c'est le moment où on se détache de, de cette dizaine d'années où on, on nous a gavés avec euh, le, le, le, les règles de la famille et où on commence à dire « Ferme ta gueule, je fais ce que je veux. » et Donc, il y a vraiment une notion de liberté et de jouissance et de plaisir. La liberté, c'est du plaisir et le plaisir, c'est de la liberté. Et le tout se condense dans tes choix. Tout est condensé dans tes choix. Accepte d'abandonner l'autre. Accepte d'abandonner l'image de ta famille. Accepte d'abandonner... Accepte... Fais le deuil. Il y a une notion de deuil à faire sur, sur le l'éventuel regard bienveillant que pourrait avoir quelqu'un d'autre sur toi. C'est pas parce que tu fais ton propre chemin, que tu vis ton propre chemin, que tu n'es plus lié à cette douceur familiale. Parce que dans ta structure... La famille a vraiment une, une, une douceur énorme qui se diffuse dans ta structure. Et en même temps, ça te donne un repère et c'est génial. En même temps, ça t'endort un peu, comme si c'était une berceuse. Sauf que ça te fait rester à un stade d'enfant. Et que là, ce que tu as envie d'exprimer, c'est l'adolescent la, et l'adulte. Et tout le jeu pour toi, Luana, Comment entreprendre bah, C'est en te faisant plaisir. Suis le fil de ton plaisir. Suis l'odeur de ton propre plaisir. Comment ton plaisir euh, se met en forme dans la matière, dans les situations. Et il y, y a vraiment aussi ce côté euh, « j'ai peur d'être seul ». C'est ça Ouais, il y a de ça, Tu tournes en rond parce que tu as peur de, de faire exploser l'image de ta propre famille. Et derrière, je ressens une grande joie. Tu tentes de conserver ce dernier bastion de ton repère. Ta famille est ton repère. Et c'est ok. Sauf que ça devient c'est un repère tellement grand que ça en devient la seule chose vers laquelle tu te retournes pour valider ou invalider tes choix. C'est la seule chose vers laquelle tu te retournes pour voir si un choix est bon ou mauvais. C'est la seule chose vers laquelle tu te retournes pour décider si tu vas faire ou pas. Il y a quelque chose de tes profondeurs qui appelle là, maintenant, tout de suite, voilà. qui te dit, viens vers moi. Une puissance sans nom une puissance... Vraiment, c'est hyper impressionnant. Il y a quelque chose qui est là, maintenant, tout de suite, en train de t'appeler, en train de, de te dire « Même si tu abandonnes ta famille, même si tu l'abandonnes, je serai là pour te rattraper. » Et tu sais très bien de qui, entre guillemets, à propos de qui je suis en train de parler. Quelle zone de toi je suis en train de toucher Qu'est-ce que je suis en train de pointer du doigt tu n'es pas abandonné. Il y a toujours un filet de sécurité. Tu peux marcher en pleine foi. Et ça renvoie, ça renvoie vraiment à... Tu peux tout abandonner. Tu peux abandonner travail, famille, amis. Tu peux renoncer à tout dans la matière il y a une force qui est là et qui te rattrape. Et c'est une véritable profession de foi que tu es en train de faire. C'est la notion de foi. Tu dis que tu la foi que tu expérimentes de manière intime le divin Prouve-le. Et là, ce que je suis en train de toucher dans ta structure, c'est hyper intéressant, c'est l'image que tu as de toi. Au-delà de ta famille, plus importante que ta famille même, en fait, c'est l'image que tu as de toi, que tu as peur d'abandonner. Et ça, c'est assez intéressant. L'image que tu as de toi est tellement importante. L'image vraiment louana égale, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Et bien ça, tu as peur de t'en attacher. Et pourtant, elle est là, la clé. La clé, c'est le processus. La, la clé, ce n'est pas un coup de baguette magique qui va faire que tu vas passer du tout au tout, tout, évidemment. Et c'est hyper important que tu saches qu'il y a la nécessité d'abandonner aussi l'image que tu as de toi. De rentrer dans cette zone d'inconnu total où tu acceptes de ne pas te connaître. Et en fait, l'image, le, c'est l'ego, hein. Donc on est plus sur une relation à ton propre ego, à tes propres désirs, à tes propres besoins. Et c'est simultanément ok d'avoir des besoins, d'avoir des désirs, d'avoir des envies, d'avoir des objectifs, euh, d'être totalement mégalo. C'est ok. Et dans le même instant, t'en détacher totalement. Et s'en détacher totalement, ça veut dire d'accepter de tout perdre accepter de perdre ses désirs, de les laisser partir comme tu, as laissé, tu les as laissés venir. Et là, il y, a, il y a un truc qui arrive chez toi, c'est euh, le, le besoin de te sentir soutenu. C'est ça que je suis en train de toucher dans ta structure. Un besoin de te sentir soutenu, de te sentir accompagné, comme s'il fallait que tu peux faire les choses lorsque c'est tous ensemble. Par contre, lorsque c'est toute seule, là, il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre de l'improbable et de l'impossible pour toi. Et on touche quelque chose d'hyper important. Ta motivation... Euh, est conditionné par la présence ou l'absence des gens. S'il y a une présence et qu'elle t'est bénéfique, c'est parfait. S'il y a une absence, euh, et voilà ben là, tu ne sais plus vraiment comment, euh, comment gérer. Comment gérer cette énergie Ah, intéressant. Ce sont les autres qui doivent gérer ton énergie de jouissance et de plaisir. Donc on parle bien de sexualité. Hein. Cette, cette notion de sexualité, cette énergie de sexualité. C'est pas juste dans un lit, évidemment. C'est beaucoup plus large que ça. Euh... Donc ouais, je suis en train de toucher la croyance, et là, ça touche tout le monde dans le groupe. C'est que ma... ma propre jouissance personnelle, ma jouissance d'être, ma jouissance en tant qu'être humain, qui englobe mon plaisir et mes désirs, euh, doit être contrôlée, doit être enfermée, et je prends prétexte des autres, de l'extérieur, de la société, de la famille, bref, de tout ce tissu social pour enfermer. Les autres ne doivent pas voir que je suis un être sexuel. Et en fait, on est. la matière répond à cette notion de sexualité. Hein. Les plantes, les arbres, les animaux, les... Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout répond à une notion de sexualité. On est là, est tout, rép euh, tout répond à une notion de création. La chimie, c'est que des, je, je m'y connais pas, mais des atomes sûrement, des, des, des éléments chimiques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et ça crée euh, H2O. Hydrogène, oxygène, 2. Bah, voilà. C'est de la création, c'est de la sexualité. Il y a deux éléments chimiques qui ont fait l'amour et ça a donné ça. Les plantes aussi, euh, euh, voilà, il y, y a la fleur, il y a l'arbre, il y a le pollen, mais c'est une orgie, quoi. <rire> c'est un peu marrant de voir ça comme ça, mais euh, en gros, le message, il est bien clair devant nos yeux, c'est la matière qui nous dit ça. Donc en fait, y a, y a je suis en train de toucher cette interdiction, je le redis, hein, parce que c'est hyper important, je suis en train de toucher cette interdiction de de montrer cette énergie sexuelle, de montrer cette énergie de création, de créativité. Et donc de respecter la petite fille que tu es, le petit garçon que je suis, les enfants que nous sommes, de conserver cette image à tout prix intacte pour nous empêcher d'être adultes. Et là on vient toucher toutes les stratégies de manipulation euh, qu'on nous a transmises, que l'on a acceptées pour nous faire rester enfants. Et là, on touche quelque chose d'hyper intéressant, les amis. Là, il y a quelque chose qui est euh, très intéressant à... à voir. Je vous laisse quelques secondes, et à toi aussi, Luana, évidemment, pour goûter ce que tu goûtes maintenant, te laisser goûter. De voir toute la traîtrise, l'envie de liberté, le « je ne pardonne pas à ma famille », le « j'ai envie de rester enfant », le « j'ai envie de devenir adulte », le « je suis dans un entre-deux qu'on appelle l'adolescence et je suis perdu ». Laisse cette énergie-là se poser et se connecter comme je disais euh, au départ de ce, de ce webinaire, euh, on est là pour être humain. Et l'être humain, il est polarisé avec la sexualité. Le corps a sa, sa propre sexualité, les émotions ont leur propre sexualité, le mental a sa propre sexualité. Donc en fait, on a différentes identités sexuelles. Cette énergie sexuelle, qui en fait est l'ensemble de l'océan dans lequel on baigne, se rentre dans nos filtres. Et le corps est un des filtres. Les émotions sont un des filtres. Euh, donc le corps émotionnel, le corps physique, le corps mental, euh, l'ego, est un des filtres. Et donc c'est ça qui crée tout le jeu. Donc la clé de résolution, elle est là pour toi. Voilà. Cette bulle qui enferme cette énergie prend une aiguille et perce cela. Et trouve peut-être l'action qui te permettra de, symboliquement, de percer ça. Parce qu'il y a plein de joie derrière. À te sentir libre, d'exprimer cette énergie de création, de créativité, de manière libre, de manière intense si tu le veux, de manière douce si tu le veux, et de le, et de le manifester, de la matérialiser par ce que tu veux et à travers ce que tu veux dans ta vie. Tes relations, euh, tes choix de lieu de vie, tout, tout, tout, tout, tout. Accepte que tu es un être profondément sensuel, j'ai envie de dire, même. Parce que l'acceptation de la sensualité, c'est pour le groupe ça. Hein. L'acceptation de la, de la sensualité, c'est... Je découvre ce que je suis en train de dire, hein. je précise, hein. j'ai pas de prompteur. L'acceptation de la sensualité, la sensualité c'est... Euh, ce que l'on va faire lorsqu'on est traversé par cette énergie de jouissance et monde de sexualité, par cette énergie de création. La sensualité, c'est comment on va se sentir, par quel processus mental, émotionnel, corporel, donc les actions, les choix, les paroles, tout ce vers quoi, tout ce dans quoi on va passer, c'est de la sensualité. Et dans la sensualité, il y a une notion de « je le fais parce que je me sens bien comme ça » et ça a un effet sur les autres. C'est comme ça qu'on devient un homme, c'est comme ça, ça qu'on devient une femme. C'est comme ça qu'on devient adulte. Lorsqu'on dit « ok, bah en fait j'arrête d'être un gosse qui n'assume pas » et je commence petit à petit, pas après pas, à assumer ce qui me traverse. À assumer que j'ai envie de ça, je désire ça, j'ai besoin de ça. J'ai envie de rencontrer cette personne, etc. J'ai envie de euh, déménager, ou pas. J'ai euh, besoin de voyager, etc. etc. Donc avec ça, avec ça, je pense que tu as pas mal de clés. Merci pour ta question, Luana. Et belle soirée. Ou plutôt, belle après-midi, là où tu te trouves. Bisous. Alors, une question de Pierrette. Pierrette et Lisa. Comment faire pour sortir de la culpabilité j'ai perdu mon papa et je me sens obligé de revoir ma famille. Ils m'ont dit que si je ne venais pas à la réunion tous les dimanches, que le lien allait rompre. Ok, bah déjà désolé pour ton papa. Euh... Ok. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Ouais. En fait, ça t'invite à revoir les liens, à comment toi tu peux poser ta propre autorité dans un groupe. Donc ça, ça vient toucher la croyance collective que euh, dans un groupe, soit tu es le leader, soit tu es un suiveur, et qu'il n'y a pas, soit c'est l'individu qui domine le groupe, soit c'est le groupe qui domine l'individu. Et que du coup, euh, dans une famille, tu ne peux que suivre les règles du groupe et ne jamais, jamais, jamais, jamais exprimer ta propre couleur personnelle. Et c'est là où ça devient dangereux parce que toi, tu, ta structure, elle est en train de flairer. Le côté hyper, euh, ça m'enclave, ça m'encerte, j'en veux pas. Tu sais quel est ton choix, mais tu sais pas comment le me mettre en mouvement. Parce qu'il y, y a une sorte de case vide où t'aurais pas... Ouais, t'as pas appris à... T'as pas appris... Comment je pourrais dire ça Dans ta famille, lorsque je suis, en train de me, je suis en train de me brancher sur ta structure familiale, si tu veux. Et une des énergies présentes, c'est je... faire seul, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un groupe. La, la notion de tribu, ouais, c'est ça, la notion de tribu est centrale dans ta famille. On fait tout en tribu. Et sans un individu, sans sa tribu, n'est rien. Et c'est méga intéressant. C'est méga intéressant parce qu'en même temps, on se sent très fort lorsqu'on est en compagnie des autres. Et simultanément, on se sent totalement euh, désœuvré. Ou alors euh, n'ayant pas forcément de but dans sa vie lorsqu'on est seul. Donc, Pierrette, pour toi, on est vraiment sur une question de loyauté. En gros, toi, la, la loyauté, tu l'emmerdes. Si je, si je suis là de manière directe et sans, et sans euh, circonvolution. La loyauté, tu l'emmerdes, tu, tu mais tu ne sais pas comment affirmer ça devant ta famille. C'est ça que je suis en train de toucher chez toi. Comment emmerder ma famille et... Euh, comment je peux dire ça. Et euh, mettre au courant que ma famille, que, à ma famille que je les emmerde. C'est un peu ça. Le truc, c'est que si je te parle de manière euh, la plus directe et la plus pragmatique possible, euh, tu sais que c'est du chantage. Eux savent qu'ils te font du chantage. Toi, tu sais qu'ils savent qu'ils te font du chantage. Donc, en fait, tout le monde est au courant. Et c'est d'un commun accord que tout le monde dit « Ok, ça fonctionne comme ça. » À quel moment tu acceptes de dominer, Pierrette À quel moment, toi, tu vas dire alors, pas dire avec des mots, hein, mais imprimer dans ton expérience que tu es aussi dominateur que tu es aussi dominateur que certains membres de ta famille qui te disent « Soit tu es avec nous, et euh, tu dois absolument rentrer dans le groupe, et on va te pomper jusqu'à la moelle, parce que euh, bon, côté vampire, c'est aussi pas mal dans ta famille. Hein. Soit tu nous quittes et c'est terminé. À quel moment est-ce que tu acceptes que soit dans tes relations familiales, mais aussi dans tes relations amoureuses, mais aussi dans tes relations amicales, que tu arrêtes de jouer euh, à l'absolu Soit j'ai tout, soit j'ai rien, soit je, fais pas, soit je le fais, soit je le fais pas. Au bout d'un moment, il faut te laisser le temps de. Tu as, toute la, tu as tout le temps de prendre le temps. C'est un droit naturel que de dire, bah là, je ne peux pas vous répondre. Là, je ne suis pas en capacité de vous répondre. J'ai besoin de temps pour formuler ma décision de, est-ce que, euh, euh, est que je suis dans ma famille ou est-ce que je suis à l'extérieur de ma famille et je vous emmerde C'est ni plus ni moins que ça ni plus ni moins. Prends la, une des clés de résolution pour toi, c'est de prendre le temps. Parce que ta famille, c'est une cocotte minute qui te met sous pression. Tu es de l'eau, tu es pure émotion. Et ta famille, c'est la cocotte minute. Et euh, en fait c'est le cuisinier qui met le, te met dans une cocotte minute, donc qui te met dans un cadre euh, hyper restreint, et qui, et qui te fout le feu, donc qui te met sous pression. Et en fait, on te balance tes ils te balancent leurs besoins. Ouais. Euh, parce que, euh, je te dis tout ça parce que je n'ai pas l'impression que tu sois très, très clair par rapport à qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ta famille. Euh, tu es de l'eau. Tu es fait pour couler dans les montagnes, dans les rivières, dans les lacs euh, et d'aller de, de, de te jeter dans l'océan. Tu n'es pas fait pour être dans une cocotte minute. Pour ça, baisse le feu, baisse la pression. Et pour baisser la pression, eh ben, tu prends le temps tu prends le temps de, toi, faire ton deuil. Parce que tu as le droit de faire ton deuil tout seul dans ton coin. Si tu as un besoin, euh, exactement, exactement comme euh, le fait... Qu'est-ce que je voulais dire déjà Oui, voilà, personne n'a le droit de te dire, mettons que tu es à table, en famille, tiens. Tu, tu demandes à ton frère, à ta mère, de, euh, un verre d'eau parce que tu as soif et on te dit, non, tu n'as pas le droit d'avoir soif. Non, tu n'as pas soif. Est-ce que ça te semble pertinent, juste Franchement, si tu me dis oui, je serais le premier surpris. Tu vois Et tu vois, sur des besoins physiques, physiologiques, on est tous d'accord pour dire que, bah, en fait, quelqu'un a, bah, a besoin d'eau, bah, je vais lui servir à boire. C'est OK, il a le droit d'avoir soif. Mais dès qu'il s'agit d'un besoin euh, lié au, euh, à des besoins plus intérieurs, on va dire ça comme ça, en tout cas pas physiques ou physiologique, d'un coup, on se permet euh, d'interdire certains besoins à d'autres. Non mais on marchera tête là, en fait. Ce que je suis en train de toucher chez toi, euh, Pierrette, c'est vraiment en lait. Pas forcément en, en allant les confronter, pas forcément en jouant la guerrière. Simplement en posant ton rythme personnel. Juste ça. Pose ton rythme personnel. Pose quelque chose qui te fasse te sentir libre déjà à l'intérieur. Et le reste suivra en fait, j'ai envie de dire. Tu sais très bien que tu n'as pas envie de revoir ta famille. Tu n'es pas obligé de revoir ta famille. Et le f... rien de dur. Donc, en fait, le fait de dire « j'ai pas envie de revoir ma famille », ça va peut-être durer six mois, trois ans, dix ans, 15 ans, trois semaines. Une, une deuxième clé pour toi, c'est d'aller voir au cas par cas. C'est-à-dire qu'une famille, un groupe n'est ni plus ni moins qu'un ensemble d'individualités. De comme l'océan n'est en qu'un ensemble de gouttes d'eau. Tu veux connaître l'océan, bah soit tu peux plonger dans l'océan, donc plonger dans le groupe, et voir comment tu te positionnes dans le groupe. Bah soit tu prends euh, goutte après goutte, et tu vois comment tu relationnes avec chaque goutte de ta famille, avec chaque personne de ta famille, et tu vois ce que ça donne. Parce qu'apparemment, tu as des besoins, il y, y a des besoins que tu n'as pas dit, tu as des choses non exprimées, tu as des non-dits en fait chez toi, Pierrette. Et c'est ça qui fait cocotte minute aussi. Donc il va vraiment, vraiment falloir que tu commences à poser un rythme qui taille personnellement, qui soit cohérent avec toi. Un rythme c'est à quelle fréquence je vais voir ma famille. Est-ce que j'ai envie de voir ma famille entière Ou est-ce que j'ai besoin de les voir un par un parce que je sais que je ne suis pas capable de supporter ma famille entière directement. Et je te dis ça pour ta famille, je te dis ça avec toutes les relations que tu puisses avoir. Pose de la temporalité. Pose quelque chose qui soit pas à pas, qui respecte ton rythme. Comme si bah, chacun a des battements de cœur uniques bah, respecte la fréquence de tes battements de cœur. Je suis en train de voir s'il n'y a pas autre chose. Reste avec toi. Ne te lâche pas la main sur ça. Reste vraiment avec toi. Et tout au fond, hein. alors, tout au fond, il y a vraiment cette notion de, de pourquoi j'existe encore Cette question existentielle de « mais qu'est-ce que je fous sur Terre ?» Donc, quelles sont les raisons, pas mentales, les raisons vibratoires, la motivation euh, de ma raison, de mes actions, de mes mots, de mes relations, de mes choix D'ailleurs, je le dis maintenant, euh, il y aura très prochainement, je vais créer une conférence sur la motivation. Donc, on, dans cette conférence, on ira voir, on ira explorer quels sont les freins à trouver euh, notre motivation, comment connecter de manière concrète notre motivation profonde, primaire, vibratoire. Euh, ça va être une conférence, de bah, ça va durer sûrement deux heures, trois heures. Deux heures, c'est le grand minimum. Hein. Euh, donc, parce que notamment la notion de de se retrouver seul avec soi-même. La notion d'abandon, notre rapport au clan familial est des, et sont l'un des principaux freins au fait de ne pas avoir de motivation. Parce qu'il y a une loyauté totale ou partielle, plus ou moins totale ou plus ou moins partielle, à, à l'autorité familiale, au clan familial, qui fait que l'on se décale par rapport à notre motivation primaire. On pourrait dire que c'est le chemin de vie donc euh, n'hésitez pas pour suivre euh, je vais en parler surtout dans mes, euh, dans mes mails donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet sur ma newsletter euh, pour être au courant des prochaines dates de conférence alors une question de Maëlys donc euh, Pierrette je te souhaite une bonne soirée j'espère que, euh, que ma réponse t'aura parlé alors une question de Maëlys. Pour rester sur le thème du clan, hors famille, une séparation a eu lieu. Peux-tu m'éclairer sur, sur ce qui se joue en angle mort Alors, une séparation a eu lieu, ce n'est pas lié à ta famille. Qu'est-ce qui se joue en angle mort hmm. euh, Qu'est-ce que je fais maintenant voilà ce qu'il joue en Angle Mort. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis censé faire Est-ce que je suis capable, moi aussi Est-ce que j'ai est des épaules pour euh, faire ce que je veux maintenant Est-ce que je m'autorise vraiment à faire ce que je veux Donc, en fait, euh, on t'attend. C'est là. Le feu est vert. C'est toi qui décides quand démarrer la voiture. Donc, euh, prends ta place, Maëlysan. Es en train, euh, alors, ta, ta question, elle est vachement, euh, tu sais, je suis en train de flairer derrière le côté, je perds mon temps. Tu sais, je, comme si je, je, je sais pas, t'as pas envie d'aller à un repas de famille, et tu prends toutes les, euh, tous les prétextes possibles et imaginables euh, pour euh, différer ton départ. Ah non, mais j'ai pas fait la vaisselle. Ah mais il y a de la poussière, dis donc. Ah tiens, euh, j'ai pas tendu de la pelouse. <rire> tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, il y a juste à assumer que tu n'as pas envie et de surtout, de. mais en fait, quel lien tu as envie de créer. Et que tu es capable de créer un lien qui soit, soit sain pour toi. Donc arrête de t'ergiverser, arrête de... de regarder en l'air et de taper les pierres au sol. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin Si cette relation ne convient pas, mais qu'est-ce que tu veux comme relation Derrière, il y a l'abandon. Il y a le côté faire le deuil de la relation, mais ça c'est logique. Hein. Ce que je dis, pas, ça ne sort pas de nulle part. Quoique. Mais faut pas faire sentir pour ça. C'est l'abandon. C'est vraiment très subtil et c'est très en arrière-plan. Il y a un côté un peu... Bah, maintenant, je dois faire le deuil. Maintenant, je dois me débrouiller par moi-même. Maintenant, je suis capable de tenir sur mes deux pieds tout seul. Je suis mon propre maître. Je suis ma propre guidance. Je suis ma propre structure. Je suis capable de courir et donc je suis capable de trébucher. Donc, en fait, euh, bah, en fait, euh, avance, Maëlys. Avance. Ta... <rire> crée ta propre boutique ça y est tu es prête Crée ta propre boutique tu es dans le game ça y est c'est fini l'étudiante <rire> je te disais ça à la formation lundi soir hein, je crois je crois je suis pas sûr j'aime plus, plus si si, si c'était à toi mais tu es grande ça y est tu peux marcher par toi même ta priorité Là, ce pas de savoir ce qui se joue réellement dans cette relation et de qu'est-ce que tu veux créer. Qu'est-ce que tu veux construire Où tu veux aller Dans quelle direction Quel horizon La montagne La mer sous marin La forêt La haute montagne Les collines Les vallées Qu'est-ce que tu veux Pose ton territoire. Il est, grand, il, est, il, il est grand, il est Il est largement temps que tu switches de « je rentre dans un système qui n'est pas le mien et j'en retire ce que j'ai à retirer et » et on verra pour la suite, à « je deviens la référence ». Je deviens la référence que je cherche à l'extérieur. Et ça, ça non, techniquement, ça parle à tout le monde, ça, Arrêtez de faire genre. Non, vraiment, c'est. soit ta propre référence, Mylis. Tu as, as assez de bouteilles pour euh, allier à la fois le masculin et le féminin, toi. Bon, je ne suis pas trop fan de cette terminologie, mais je pense qu'à toi, ça va te parler. Tu t es là, c'est bon. C'est comme, comme dans ma vidéo de, de cet après-midi c'est un choix. Tu ne vois pas les opportunités parce que tu n'as pas fait ton choix. Donc, fais, fais ton choix de devenir ta propre référence. Et parce que, pour quand même avoir un lien avec ta question, que ton mental ne soit pas totalement perdu, euh, critiquer ce qui ne va pas dans une relation, c'est facile. Par contre, crée-toi un cadre dans lequel tu vas pouvoir... Les gens vont venir et dans lequel tu vas pouvoir relationner avec des gens, avec une différence claire entre toi et les gens, ou par exemple tu accompagnes les gens, et bien là tu vas être confronté à la même problématique, tu vas être à la place de celui que tu fustiges. En gros. Si je résume. Donc c'est toujours facile de, j'ai dit ça pour tout le monde, hein, c'est toujours facile de critiquer quelqu'un qui a une place de pouvoir, quand on n'y est pas. Ah, mais moi, si, j'ai souvent entendu ça. Hein. Si j'étais thérapeute, si j'étais coach, si j'étais euh, accompagnant, je ferais ça, je ne ferais pas ci, je ferais... C'est tellement facile. Je euh, j'ai pas d'enfance, c'est tellement facile de dire Ah, bah moi, il euh, n'y aura pas de jouer en plastique. Je n'ai pas expérimenté, je peux pas savoir. Donc en fait, prends ta place, prends ton pouvoir, Maïlis. Et à partir de cette place de pouvoir que tu auras choisi pour toi, relationne. Et tu vas voir que tu vas être nourri. Parce qu'il y a une part de toi qui a besoin d'être nourri là-dedans. Il y a une part de toi qui te demande. Il y a une part de ta structure qui demande à être nourri. Il y a une part de ta structure qui demande à expérimenter cette notion de pouvoir, à expérimenter cette notion de, de je me sens être dans, mon, dans, mon, dans ma chaise de pouvoir. C'est moi qui suis sur le trône. Et je relationne avec les gens à partir de ce point de vue-là, à partir de cette place-là. Et là, tu pourras voir ce que ça fait. Là, tu pourras voir quels sont, euh, quels sont les changements d'attitude de, des gens vis-à-vis -vis de toi Là, tu peux avoir tes propres tendances, tes nouvelles tendances, lorsque tu as cette place de pouvoir par rapport aux autres. Tu, peux, tu pourras avoir tes propres attitudes peut-être qui changent, ta propre manière, pas, manière de parler qui change. Fais le deuil. Et une manière de faire le deuil, c'est de créer du nouveau. Ce sera toujours ça. Faire le deuil, c'est toujours créer... Faire, on, on fait le deuil de quelque chose simultanément en se posant dans cette notion de deuil intérieur, de bah, « j'aurais plus euh, cette relation dans ma vie, j'aurais plus cette personne dans ma vie. » Et le deuil, et ça c'est une clé pour tout le monde. Hein. Tout, euh, toutes les personnes qui vivent un deuil, que ce soit la mort de quelqu'un, que ce soit une séparation, ou quoi que ce soit d'autre, on fait le deuil aussi. En créant quelque chose. En créant de nouvelles relations pour toi, Maëlys. Et je peux pas dire grand-chose d'autre. Hein. Vraiment, parce que... Euh, il y a vraiment ce truc... Bah, on t'attend, Maëlys On t'attend es... Quand est-ce que tu prends ta place de pouvoir Quand est-ce que tu assumes qui tu es Quand est-ce que tu assumes... Pas, pas vraiment qui tu es. Quand est-ce que tu assumes ce que tu veux, vraiment et qu'à partir de là, tu vas créer une nouvelle relation. Et donc, ce qui va t'aider à voir, à intégrer la notion de deuil. Alors, je check, je vérifie s'il n'y a rien d'autre à dire pour toi. Ouais, donc on... faire le deuil, c'est aussi rentrer dans une notion de création de créer de nouvelles relations. Et donc, c'est accepter simultanément que tu es une enfant, tu es une adolescente, tu es une adulte. En gros, c'est une phase de vie pour toi dans laquelle tu intègres les trois parties. Enfance, adolescence, adulte. Parce que tu as la maturité maintenant. C'est bon c'est vachement posé et comme avec Luana il y a aussi en arrière-fond ce côté déposé comme si tu t'étais mise un, un manteau de, de semi adolescente semi-adulte et que là euh, il t'était proposé tu te proposais à toi-même en fait de déposer ce, ce manteau de l'adolescent adulte, l'adolescent pour rentrer dans cette phase de ta vie où tu intègres les trois, les trois aspects de toi, enfant, adolescent enfant, adolescente et adulte et une, un des freins à déposer et à rentrer dans cette phase là c'est les reproches les reproches que tu pourrais faire. Les reproches qui ont pour base euh, des besoins qui n'ont pas été respectés ou parce que euh, tes besoins n'ont pas été entendus parce que tu ne les as pas dit. Parce que tu ne les as pas fait savoir. Et en ne les faisant pas, euh, en ne les exprimant pas clairement, tu t'es euh, tu t'es euh, retiré la possibilité de percevoir que la personne n'était peut-être pas capable de subvenir à ce besoin et que peut-être ce n'était pas son rôle de subvenir à ce besoin. Et donc c'est de percevoir tout l'amour derrière cette séparation. Je le disais tout à l'heure, hein, la... on, on ne peut pas échapper à l'amour. On se fait croire que quelqu si quelqu'un nous insulte, que on se fait croire que si quelqu'un nous fait du mal, il n'y a pas d'amour. Alors qu'il n'y a que l'amour. On ne peut pas ne pas être au contact de l'amour, c'est impossible, les amis. On ne peut pas. La pauvreté, c'est une forme d'amour. Quelqu'un qui se sépare de nous, c'est une forme d'amour une décision n'importe laquelle c'est de l'amour une situation c'est de l'amour toutes les palettes de nos émotions c'est de l'amour on ne peut pas échapper à l'amour et on se persuade pour le jeu de scène de l'humain pour le jeu de l'humain on se persuade que des choses sont de l'amour et des choses ne sont pas amour et voilà notre plus grande erreur voilà notre plus grande erreur. C'est de sauto persuader qu'il n'y a pas d'amour. Et qu'il peut y avoir quelque chose, quelque chose d'autre que l'amour. Alors que cette notion d'amour dont je parle, vers laquelle je pointe mon doigt imaginaire, c'est que elle englobe, cette notion d'amour englobe totalement le bien et le mal, le vrai et le faux, euh, le doux, euh, le gentil et le méchant, le vaniteux et, le, et la haineuse. Englobe tout ça. Une personne de haineuse envers nous-mêmes est sous-tendue par l'amour. Le message qu'il vous envoie est de l'amour qui se personnifique qui se condense à travers un message que je suis capable de supporter. Et comme je ne veux pas voir qu'il y a de l'amour partout, et ben ça vient par de la haine, ou par autre chose. Peut-être, Maëlys, je reviens à ton cas personnel, que la meilleure manière pour toi d'assumer euh, que tu as envie de créer ta propre boutique, et donc que tu as besoin, que ta priorité en ce moment c'est d'explorer cette énergie, de, de de j'ai du pouvoir, la meilleure, manière de toi, de, de, la meilleure manière pour toi de voir ça, c'est qu'on te dise, casse-toi de ma vie. Ou qu'on qu te laisse prendre la décision de partir de la vie de quelqu'un. Que la personne te laisse dire, bah en fait, moi, je ne veux plus te voir. Peut-être que c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire. Et selon moi, c'est ça. Selon moi, c'est vraiment ça. Parfois, les plus grandes preuves d'amour sont celles qui font le plus mal. Et ça, allez voir le, le message de l'amour derrière une maladie incurable, allez voir le message derrière l'abandon d'un parent, allez voir le message d'amour derrière l'abandon d'un parent, allez voir le message derrière euh... mon activité qui se casse la gueule. <rire> Vous voyez Et c'est pas intellectuellement. Parce que quand ça t'arrive, quand ça t'arrive, est-ce que je suis capable, non pas de faire genre je suis dans l'amour alors que je suis haineux, mais de ou que je ressens de l'injustice, ou que j'aurais aimé avoir pour toi, Maëlys, que j'aurais aimé avoir un type de relation avec quelqu'un, et que je persiste à vouloir créer une relation avec quelqu'un qui ne veut pas de cette relation. Donc. Prends tes décisions. Prends ta, prends ta décision, Maëlys. Qu'est-ce que tu veux créer Mets-toi à cette place de pouvoir. Mets-toi à cette place de pouvoir. L'humain est simple et complexe à la fois à partir du silence, à partir de la conscience humaine, c'est imbriquer un rond dans un rond. Pour nous, c'est euh, une équation au cinquième degré. Faut On ne comprend rien. Je le redis, Maëlys, hein. prends ta place de pouvoir et relationne à partir de cette place de pouvoir. Et déjà, tu auras fait, tu te, te seras aidé euh, dans, cette notion de, dans, cette, dans ce processus de deuil ensuite tes besoins pourquoi est-ce que tu je l'ai je dit mais il y a, y a vraiment ce truc de tu persistes à créer des relations qui ne te conviennent pas pourquoi quel est le but quel est l'objectif caché donc arrête de te punir facilite toi la vie Accepte d'embrasser l'amour tel qu'il est, c'est-à-dire partout et tout le temps. Accepte de percevoir le message d'amour derrière quelqu'un qui te laisse le quitter. Et pour ça, il y a la nécessité de traverser l'injustice. Il ne m'a pas écouté, euh, je me culpabilise etc. pour arriver à là je perçois l'amour et je perçois l'amour ça veut pas dire que je ne perçois pas les autres parties de moi, les autres aspects de moi qui disent c'est un enfoiré euh, ou quoi que ce soit d'autre et avec ça j'ai à peu près tout dit ma et donc pour le groupe je le redis euh, la, la clé de résolution pour le groupe c'est capter le message d'amour derrière chaque chose chaque action que je fais chaque action euh, qu que l'on fait, chaque parole chaque erreur chaque échec, chaque réussite chaque d'apercevoir le message d'amour derrière quelqu'un qui nous dit quelque chose de bon, de mauvais, que je perçois comme étant bon, que l'on perçoit comme étant mauvais, que l'on perçoit comme étant vrai, que l'on perçoit comme étant faux. Percevoir le message d'amour de derrière une maladie, derrière un rhume, derrière le Covid. Et pour ça, il y a une nécessité absolue de traverser les différentes couches de notre être, de notre humanité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut, ne on peut, peut pas perdre. Le temps est nuageux. Euh, pour voir le soleil, il va falloir euh, traverser le nuage. Hein. C'est à peu près ça l'idée. Eh bien, heureux que ça t'ait parlé, Mylis. Merci à toi pour ta question. C'était cool. Ça m'a parlé aussi. Donc, vous voyez que c est, c est cette soirée, c'est une et toutes les soirées depuis trois ans, c'est une co-création totale. Hein. C'est pour ça que ce livre que je suis en train d'écrire, que je suis en train de retranscrire plutôt, euh, ce livre qui est basé sur cartographie de l'inconscient humain, ce n'est pas mon livre, c'est notre livre. Euh, il me vient... Euh, J'ai à cœur de parler de quelque chose là, parce que cette soirée me plaît énormément. Je m'aperçois que... Le fantasme, ou plutôt le cauchemar que j'avais que, que eu, que j'avais imaginé de cette soirée où j'allais répondre aux, aux gens en, par écrit, enfin que les gens allaient me poser leurs questions par écrit, que j'allais répondre à l'oral, j'avais imaginé que j'allais détester. En fait, je m'aperçois que j'adore. Euh, J'ai décidé... En fait, de conserver, du coup, ce... ce euh, dites-moi dans les commentaires, dites-moi sur le chat, si vous avez aimé euh, si vous avez aimé cette soirée, en fait. Si vous avez aimé le, le, le, le déroulé, le fait que ce soit... Euh, le fait de, de pouvoir juste, comme le dit euh, Maïlis, juste accueillir ce que je dis sans avoir la possibilité de répondre du tac au tac à l'oral. Euh, mais il me tient vraiment à cœur de continuer euh, donc d'ouvrir une conférence euh, sans thème, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, je ne sais pas. Donc soit une fois par mois, soit une, une fois tous les 15 jours, je vais euh, créer une conférence surprise sans thème dans le, qui va exactement se dérouler comme cartographie de l'inconscient, ancienne version. C'est-à-dire on va être en visio, euh, pas sur YouTube évidemment, on va être en visio euh, pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et là, on va vivre un moment unique en son genre qui ne se représentera plus jamais, que je ne mettrai pas en ligne, que je n'enregistrerai pas. Un moment unique où les personnes euh, vont me poser des questions sur ce qu'ils vivent en ce moment. Questions illimitées et dans lesquelles je vais répondre de manière différente. Je vais répondre à l'oral, donc je vais euh, bah, traduire les énergies inconscientes de ta structure inconsciente, euh, de ton humanité, poser de l'authenticité, de l'honnêteté, mettre de la transparence sur qui tu es derrière ta question, Qui nous, qu'est-ce que ça renvoie, qu'est-ce que ça dit du groupe, qu -ce que ça, quelle, énergie, euh, quelle énergie dans le groupe est reliée à ta question et la deuxième manière de répondre à la question, c'est de te faire faire des jeux. Et ça, j'y tiens. J'y tiens énormément, tu sais, parce que pour moi, hein, on ne peut pas se passer du corps. Le corps est trop important. Le corps est demande, à, il y a un besoin d'expression du corps et rien qu'en disant ça, je ressens une putain d'énergie de ouf qui me traverse, une, une, quelque chose directe une énergie irrépressible qui me crie contact les gens. Contacte les gens. Tu as besoin de contact. Euh, et donc, dans, ce, dans cette conférence surprise, surprise parce que pas de thème, surprise parce que je ne sais pas ce que je vais dire, surprise parce que je ne sais pas, euh, peut-être vous ne savez pas vous-même quelle question vous allez poser, vous ne savez pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que vous allez poser comme question, eh bien, je vais y répondre par la parole, je vais y répondre en vous faisant faire des jeux entre vous. Je vais poser une date, allez voir sur mon site internet euh, dans les prochains jours, parce que je pense que d'ici, allez, moins d'un mois, la date va être dite. Bien sûr, pour les personnes qui seront... Euh, qui sont déjà inscrites ou qui vont aller s'inscrire sur euh, mes mails privés. Euh, je donnerai euh, les dates aussi en avant-première, avant de les mettre sur mon site internet, évidemment. Et surtout, il y aura très certainement une, une, une promotion, une, un tarif réduit pour les, personnes, euh, euh, pour les personnes inscrites à mes mails privés. Sachant que, évidemment, étant donné qu'on va peut-être passer une heure, deux heures, trois heures, je pense qu'on ne va pas passer moins de deux heures déjà. On ne passe jamais moins d'une heure euh, dans la cartographie de l'inconscient. En général, c'est minimum deux heures. Là, je pense que ce sera minimum trois heures. Ça va sûrement coûter, allez, euh, 20 euros. Je pense que... Mais là, c'est quelque chose qui ne sera, je le redis. Hein, c'est un moment unique et je veux que ce moment soit unique. Et pour ça, je ne veux pas d'enregistrement. Donc, ce ne sera ni enregistré, euh, ni remis sur YouTube, euh, rien. Donc, ce sera un moment unique. Chaque groupe est unique et je souhaite que ce soit respecté. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Ça fait partie de la nouvelle, euh, de ma nouvelle manière de, euh, de vivre mon activité, de vivre ce métier. Je, je me considère presque comme un artisan en fait. Euh, un artisan qui se forme lui-même, qui aide à se, à les autres à se former eux-mêmes, à se déformer, à se reformer, euh, à s'améliorer, à, à être en alerte sur le fait que la vie est totalement impermanente et euh, qu'on est là pour créer. Donc, euh, ouais 20-25 euros maximum. Effectivement, MyLis, ça va être une nouvelle manière de... Euh, de prendre mon pouvoir. Euh, parce que putain, j'en ai bavé là, ces derniers mois. Ces derniers mois depuis que mon activité a été mise totalement en, a été enterrée. On a assassiné mon activité. Sauf que j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié. J'ai plus ou moins sciemment oublié. Euh, inconsciemment oublié que j'en étais. C'était moi le commanditaire de cette, euh, de cette euh, dégringolade. Que mon, que mon ancienne chaîne YouTube avec 1300 abonnés, etc., etc., etc., soit totalement euh, euh, suicidée. <rire> Mais en quoi C'est une, une nouvelle manière de prendre mon pouvoir. Sachant que, bon, je le redirai la semaine prochaine. Euh, alors, j'hésite. Hein. J'hésite. Mais en gros. Euh, il va y avoir de nouvelles conférences à thème et ce sera de nouvelles formules. Ce sera une nouvelle formule euh, telle que vous ne l'aurez jamais vue jusqu'à présent chez moi, en tout cas. Donc, en gros, ce qui va se passer euh, à partir de maintenant, c'est que je vais reprendre. Euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que euh, 2020, 2021 et 2022, je ne sais plus si j'en ai fait en 2020, je crois que si j'en ai fait, donc 2020, 2021 et 2022. Non, en 2019, 2020 et 2021, j'ai fait des conférences. Et j'ai fait des stages en ligne. Des conférences en ligne et des stages en ligne. Les stages en ligne duraient trois jours non-stop. J'en ai pas fait beaucoup. Par contre, j'ai fait en deux ans et demi, j'ai fait énormément, énormément, énormément de conférences. Sur plein de thèmes différents. Ces conférences, je vais les revisionner. Ces conférences, euh, je vais. Ce que j'ai revisionné, je vais le réécrire. Et ce que j'ai réécrit, je vais vous le mettre dans une conférence unique. C'est-à-dire que je vais prendre un thème, parce que je me souviens avoir fait une conférence sur les différentes formes d'amour, je me souviens avoir fait une conférence sur l'argent et notre lien, euh, notre rapport inconscient à la sphère financière. Eh bien, je vais tout regrouper, je vais regrouper euh, tout ce que j'ai pu dire en session individuelle, en conférence en ligne, en stage en ligne, euh, dans une vidéo, je vais recouper les thèmes et je vais proposer une conférence unique, elle aussi une conférence qui sera découpée donc là je vous dis ça vraiment je suis en train de connecter des infos en direct hein. je vous dis ça pour que vous ne euh, soyez pas surpris si c'est un peu brouillon euh, donc la conférence que je vais proposer d'ici un mois ou deux mois maximum, j'espère un mois euh, par exemple sur le thème de l'argent je vais vous fournir un condensé de tout ce que j'ai pu dire sur l'argent et toutes les, tout ce que je peux connecter comme information au temps présent sur la notion d'argent et comme, comment pacifier notre rapport à l'argent. Euh, ensuite, la conférence va embrayer sur un question-réponse. Cette conférence... Donc, il y aura deux parties. Une partie où je vais vous transmettre un savoir qui est issu de mon passé, qui est issu de mon expérience, qui est issu des, des connexions que je peux, euh, que je peux euh, des, des informations que je peux connecter, qui est, issu des, qui est issu des anciennes conférences et des anciens stages que j'ai pu, pu faire. Euh, plus de vos questions au temps présent, auxquelles je répondrai dans une deuxième partie. Cette conférence sera ensuite mise sur une plateforme payante qui, qui s'appelle Podia. Euh, sauf que pour participer à cette conférence, euh, une fois que ce sera mis sur Podia, euh, cette conférence ne sera pas à 20 ou 30 euros. Cette conférence elle sera euh, à 60 euros. Donc si vous voulez participer à une conférence sur, par exemple, parce que j'ai traité de nombreux thèmes ces trois dernières années, sur l'argent, sur la famille, sur le couple, et avoir le condensé de tout ce qui a été dit durant ces trois dernières années, de tout ce que je peux connecter comme information sur l'instant présent en rapport avec vos questions, alors, euh, eh ben tiens-toi prêt parce que ça va bientôt arriver. Parce que je suis dans une toute nouvelle phase de ma vie dans laquelle, et ça a été une décision euh, de euh, il y a trois jours, euh, je veux faire du collectif. Les... Le collectif m'anime, je le vois bien, parce que ça fait trois ans que je fais du collectif. Mais là, j'ai envie encore plus d'appuyer et de vous proposer une fois par mois, environ, maximum, euh, une conférence sur un thème, soit que j'ai déjà fait, et donc dans lequel, je le répète, je vais m'appuyer sur tout ce que j'ai déjà dit par le passé. Surtout ce que je peux connecter. Donc, je vais me retaper toutes les vidéos, hein, je vous assure. Ça fait du travail de ouf. Je vais me retaper toutes les vidéos. Je vais réécrire, je vais écrire du contenu. Pendant que j'écris le contenu, il va m'arriver d'autres informations sur comment ça se passe, sur les blocages, sur les clés. Je vais vous fournir ça dans une conférence unique. Et dans cette conférence, dans la deuxième partie de cette conférence, vous pourrez me poser toutes vos questions de manière illimitée pour je pense 30 euros à partir du moment où la conférence finit, je la mets sur une plateforme payante et là elle coûte 60 euros et à partir de là techniquement j'ai plus besoin de revenir sur ce sujet en fait je veux poncer tous les sujets à fond donc ce que je vais faire c'est que, euh, je ne sais pas sur quelle plateforme je vais, faire, je vais, je vais, euh, je vais le faire, euh, je vais faire un sondage. Sera -être, je vais peut-être le faire sur plusieurs, sur plusieurs plateformes, à la fois YouTube, à la fois Facebook, Instagram, et, mes mails, etc. Je vais faire un sondage dans lequel je vais euh, vous demander quels sont les thèmes que vous voudriez aborder dans les conférences dans les douze prochaines, enfin, pas les 12, parce qu'on est déjà en mai, euh, dans toutes les prochaines conférences, que euh, je vais essayer d'en faire une par mois. Quelle conférence vous voudriez Et chaque conférence, euh, bah, je vais aller voir si j'ai pas, il n'y a pas déjà un précédent dans ces conférences. S'il y a un précédent, je vais me référer à ces précédents. Donc, je vais les... Entamer un boulot d'écriture, puis un boulot de connexion, euh, pour savoir quelles sont les guidances dans l'instant présent par rapport à ce thème-là, si c'est l'argent qui tombe ou autre. Et je vais vous fournir ça dans une conférence, à 20, 25 euros, 30 euros, j'en sais rien. Conférence dans laquelle vous pourrez me, donner, me poser toutes les questions que vous voulez sur ce thème-là. À partir du moment où la conférence est terminée, c'est terminé. La conférence est mise sur une plateforme. Et là, ça coûte 60 euros pour, accès, pour, pour euh, vivre la conférence. Sachant que je laisserai tel quel tous les dialogues. Pourquoi Parce que pour moi, ce qui compte, c'est que les gens soient immergés dans le bain de la conférence, dans l'énergie de la conférence. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées pour participer à ces conférences, sachez que eh ben, vous serez enregistrés. Et donc, je le dirai, euh, ce sera notifié par écrit de manière claire. Euh, comme ça, tout le monde sera au courant et il n'y aura pas de souci pour ça. Donc, voilà. Ça va être euh, les deux nouvelles manières de... Euh, et j'en ai d'autres en stock. Hein. J'en ai d'autres. J'ai d'autres surprises. Euh, notamment des stages en présentiel, autre que mes stages jeux en forêt. Jeux de l'inconscient en forêt. Euh, parce que j'ai envie de présentiel, euh, et euh, ça va venir bientôt. Bon, voilà. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à, ce, euh, à cette nouvelle version de Cartographie de l'inconscient humain. Merci à Maëlys, Pierrette, euh, Louana, Pascal, Ophélie, Cécile, euh, Vam, Lali... Euh, pour votre participation euh, de ce soir. Comme d'habitude, si vous souhaitez... Euh, que vous, ce dont vous avez été témoin ce soir, c'est... Euh, un petit teaser de comment je fonctionne en session individuelle. Si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez approfondir un thème qui a été posé ce soir... Euh, en profondeur et que vous trouvez que ça résonne dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter par mail sur mon site internet samuelannibal.com et bah, on conviendra d'une session individuelle euh, et comme ça, bah, on pourra aller un peu plus en profondeur sur, euh, sur ce thème-là. En attendant, je vous donne rendez-vous <rire> mercredi prochain. Euh, Entre-temps, je donne les dates. La prochaine euh, formation communiquée avec la structure inconsciente, c'est le... Euh, c'est quand C'est le lundi 23 mai, de 19h à 22h. Dans cette formation, euh, je, euh, je fais des jeux dans lesquels vous allez être amené à, à connecter euh, des informations, à ressentir les énergies et... C'est une manière de, de faire ce que je fais, en fait. C'est une manière de connecter des informations à votre manière. C'est une manière de, de poser de l'authenticité, de l'honnêteté sur des sujets qui nous, mis en, en, de, qui nous animent en ce moment. Pour moi, c'est une manière de, de créer un rapport beaucoup plus horizontal avec vous. Parce que, par exemple, dans cartographie de l'inconscient, je suis très... Bah, vous me posez les questions et je vous, euh, je vous donne des réponses. Et ben, dans la formation... Euh, en gros, vous vous auto-répondez. Moi, je crée le cadre. Euh, je vous challenge pas mal dans les, dans, dans les jeux que je peux faire euh, pour que les personnes du groupe se répondent entre elles. Euh, et donc, c'est une méthode très, très simple. Tout le monde peut euh, connecter des informations. Il n'y a besoin d'aucun prérequis ni expérience. Il n'y a pas besoin de percevoir des énergies. Il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus 5. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans de méditation derrière toi. Euh, tout est OK. Donc c'est de lundi par mois de 19h à 22h, donc c'est une session de 3h dans laquelle on ne fait que des jeux des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, et encore des jeux. Et de temps en temps, je vous explique comment ça fonctionne pour vous, c'est-à-dire je vous pose des questions qui vous amènent à prendre conscience de comment vous fonctionnez, de comment vous connectez les informations etc, etc, etc, et comment peut-être potentiellement vous percevez les énergies donc ça vous permet, en fait, cette formation vous permet de prendre conscience de votre manière unique, intime, personnelle euh, génialissime de connecter des informations, parce que croyez-moi en fait, vous êtes des perles en puissance ça fait je crois trois ans que je fais cette formation et en trois ans, j'ai vu déjà pas mal de personnes passer j'ai vu beaucoup de personnes me dire mais moi je ne connais pas, je ne sais pas et en fait tout le monde sait tout le monde connecte l'information et tout le monde est génial euh, et là c'est une formation qui est faite pour que vous alliez découvrir par vous-même votre manière de connecter l'information et donc de développer des capacités de clair informant et de développer potentiellement aussi à côté des perceptions énergétiques et de la manière la plus simple possible des jeux sachez que d'ailleurs le, le tout premier cours est totalement gratuit ce qui vous permet de venir tester si ça vous convient, si ma méthodologie vous convient si l'ambiance du groupe vous convient euh, bref de pouvoir faire, faire votre marché euh, et chaque cours après c'est à 26 euros de mémoire donc n'hésitez surtout pas à aller sur mon site internet à me contacter par mail si vous avez des questions donc sur la rubrique contact. Sur ce, cette fois, je vous dis vraiment au revoir pour de vrai. J'ai plus rien à dire, promis. Euh, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous souhaite en avance un chouette week-end. Profitez bien du beau temps avant qu'il ne s'en aille. Et euh, belle soirée, portez-vous bien. Salut.